Donc je m'appelle Brice Sodini, je travaille à la MJC d'Anonay et je suis coordonnateur des actions audiovisuelles avec comme euh, outil central un lieu qui s'appelle Mediapop. La MJC d'Anonay euh, de, organise depuis plus de 35 ans un festival de cinéma. Donc je dirais euh, via ces structures il y a une grosse culture euh, liée au cinéma et l'audiovisuel. Et on va dire que ça a démarré par le cinéma et au fur et à mesure l'envie de vouloir faire des films a fait que se sont développées des actions et aujourd'hui je dirais l'action phare c'est celle-ci. C'est un, un petit peu comme une bibliothèque où on vient pour, pour qu'on nous prête des livres, donc nous on prête du matériel audiovisuel. Euh, C'est un peu un fonctionnement un peu comme celui-ci avec l'aspect la, supplémentaire qui est celui de l'accompagnement de projet où on peut permettre de faire des formations techniques. On a une action, nouvelle action en tout cas qui a été développée qui s'appelle le 48 heures tout court, qui est un marathon de réalisation de du, du court-métrage, euh, film de 3 minutes. Euh, autour d'une thématique qui est annoncée euh, un vendredi soir euh, Là en l'occurrence ça se passait euh, une semaine avant le festival Donc c'est le week-end qui présidait le festival euh, La thématique est annoncée et les équipes inscrites ont, doivent réaliser un film en 48 heures le rendre donc le dimanche soir, avec la particularité, parce que c'est pas nouveau, il y a, a, a d'autres projets comme cela qui existent, la particularité ici, c'est que l'espace le, Mediapop est mis à disposition du public pour la réalisation, c'est-à-dire que notre travail d'accompagnement est complètement, je dirais, ouvert sur, sur ces, bah, ce week-end-là, euh, on prête du matériel, on permet, euh, voilà. Bonjour, je m'appelle Dorian Besséas, je suis en service civique à Mediapop. Moi, c'est Maxime Ferrière, et je suis en service civique également à Tela, et j'ai eu 20 ans dans quelques jours. Moi c'est Jules, donc j'ai 18 ans et pareil sur les à J'étais en lycée, je faisais de la vente alimentaire, donc j'étais pas du tout dans le même domaine. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh, mais je suis arrivé ici un peu par... Pas par dépit, mais... En fait, j'étais en garantie jeune, je sais pas si vous savez ce que c'est. J'étais en garantie jeune l'an dernier. Et du coup, j'ai fait des stages, en... je suis venu en stage ici. Et du coup, c'était un peu une opportunité que j'ai eue euh, de service civique. Et moi, enfin, j'ai juste pas hésité en fait. Moi, j'étais en euh, bac pro scène, donc euh, système électronique et numérique. Donc, ça touchait euh, un tout petit peu à de l'audiovisuel, pas tant que ça, du moins pas tant que je l'espérais. Mais ça m'a quand même plu et euh, j'ai voulu euh, continuer en la branche de l'audiovisuel. Donc, moi, j'ai fait un cercyque parce que euh, c'était juste, surtout parce que ça touchait à l'audiovisuel en fait. Donc. Euh... C'était celui-ci précisément qui me donnait envie, après, un série civique comme ça, ça m'aurait peut-être pas forcément euh, plus autant. En fait on filme pas, c'est pas nous qui allons filmer, on peut avoir des projets personnels et, euh, et décider. Donc là on est allé à un événement à Lyon euh, récemment avec Maxime, et on a filmé, on a fait les interviews, etc. Donc là c'était notre projet, mais normalement on accueille des personnes donc euh, ici à Mediapop et on leur dit euh, on leur donne des conseils, donc on leur prête du matériel, on leur preste un, un poste de montage, on... et c'est eux qui réalisent leur, euh, leur projet en fait. Alors on a un site euh, tela.media, sinon euh, vous pouvez tout retrouver sur Facebook, euh, sur la page de Tela. Tela Media La MediaVop c'est pour tout le monde. Y a pas de. d'âge, a pas de limite d'âge. Mediapop, je le conseille ouais, voilà, à tous ceux qui veulent faire un projet audiovisuel ou, euh, ou à n'importe qui qui veut commencer à se lancer dans le cinéma mais qui sait pas trop où aller en fait, enfin par où commencer. Et enfin vraiment, là on peut avoir vraiment toutes les bases du cinéma.